Je te propose de perdre deux tailles de jeans en trois mois sans frustration. Je m'appelle Gwenoline, je suis experte en détox minceur et j'accompagne les femmes comme toi à mincir et rester jeune de manière naturelle tout en rayonnant. Tu sais, j'ai étudié les lois de la nature et du vivant à un tel point qu'à un moment dans ma vie, j'ai vécu avec une meute de loup. Oui, c'était pas en milieu sauvage, c'était dans les montagnes suisses dans une maison et ça a duré pendant cinq mois. Et auprès des loups, j'ai appris quelque chose de fondamental, une leçon énorme que j'aimerais te partager. En fait, je me suis retrouvée face aux loups avec une énorme perte de confiance en moi. J'avais vraiment pas confiance en moi. Et j'avais ce dialogue intérieur de je peux pas y arriver, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. C'est vraiment impossible. Et en fait, ce que ça provoquait dans mon corps, j'avais des, des douleurs au niveau de la poitrine, donc ça m'empêchait de respirer, et j'étais très fatiguée. donc j'avais l'énergie. j'étais Au niveau du corps, c'était vraiment très lourd. Et la personne qui m'a formée euh, pour m'occuper des loups, elle m'a vraiment aidée à passer ce cap de ce stress euh, au niveau du corps, parce que j'avais du mal à bouger, j'étais vraiment très rigide, on va dire, et, et, et de ces pensées qui tournaient. Et en fait, la leçon que j'en ai tirée, c'est que si tu es lourde dans ton corps, c'est que tu es lourde dans tes pensées. Le poids de ton corps est lié au poids de tes pensées. Donc si tu veux mincir physiquement, il faut alléger le poids de tes pensées. Alors qui je suis En quelques lignes pour me présenter, j'ai créé ma première entreprise à 18 ans. donc J'avais des boutiques, j'ai créé des franchises Gwen et j'étais créatrice de bijoux, j'avais des boutiques et du personnel durant 13 ans. Comme je suis passionnée par la santé et la détox minceur depuis l'âge de 17 ans, en parallèle, j'ai créé un spa de régénération cellulaire. Et j'ai aussi été mannequin, j'ai fait des pubs TV, j'ai voyagé dans plus de 20 pays dans le monde dans une quête spirituelle, donc dans un but spirituel, donc 20 pays en condensé. Je suis aussi formée à différentes techniques de régénération cellulaire. Différentes techniques d'énergétique, l'énergie euh, des couleurs, aussi la processcom, la PNL, la psychomorphologie. Et actuellement, j'ai déjà aidé 461 personnes et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Gwendoline TV. Et il y a 24 000 personnes qui m'écoutent. Alors, je pourrais te partager des témoignages. Par exemple, Laurence qui a 51 ans, qui fait un petit retour sur la perte de poids, qui dit « Surprise, dès le premier jour, un bien-être que mon corps a beaucoup apprécié. Je n'ai plus envie de grignoter. Je ne pense qu'à manger que vers 14, 16 ou 17 heures. Et je peux rester concentrée beaucoup plus longtemps. J'ai vite senti que j'étais bien mieux dans mes jeans. Et j'ai perdu 7-8 kilos en deux mois. C'est génial. Mais c'est vraiment rien par rapport au bien-être que ça me procure. » Je peux aussi te parler d'Aurélia qui a 45 ans, qui a deux enfants, qui m'envoie un message vocal, à quel point elle était super contente. Et le deuxième message vocal, elle me dit « J'ai oublié de te préciser un truc important, Winoline, j'ai quand même perdu 4 kilos la première semaine, donc je tenais à te le mentionner. » Et Muriel, 48 ans, qui me dit « Je fais à moins 6 kilos en 3 mois, merci pour tout. » Est-ce que toi aussi, tu es prête à faire ce changement profond J'ai une proposition pour toi pour éliminer tes kilos superflus définitivement et perdre deux tailles de jeans en trois mois sans frustration. J'ouvre ce programme d'accompagnement aux femmes qui sont vraiment prêtes à faire cette transformation profonde. Comment ça se passe C'est un coaching en groupe de cinq personnes sur trois mois, une fois par semaine, au prix de 497 euros. Tu peux payer en plusieurs fois. En fait, ce programme, il est vraiment pensé sur mesure pour être adapté à ta personnalité et à ton contexte. En plus, il y a deux bonus, deux formations offertes, une formation anti-âge et la deuxième formation sur mincir en conscience. Et si tu commandes aujourd'hui le jour de rendez-vous, je t'offre ce puissant anti-graisse abdominale que tu vas recevoir directement chez toi. Pour m'assurer et pour voir ensemble que ce programme te correspond, et que tu peux y participer parce que je sélectionne les personnes avec qui je travaille je t'ai laissé un lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec moi et on va voir ce qui te correspond et je te dis à tout de suite, je te laisse